Salut tout le monde, on se retrouve pour ce nouvel et dernier épisode consacré à mon mémoire graphisme alternatif et nous sommes dans l'épisode 6, c'est-à-dire la conclusion de toute cette série. Au cours de mes recherches, j'ai constaté que le choix des outils de création est fondamental pour notre liberté artistique et notre indépendance en tant que créateur. Cela implique de prendre en compte les différentes options disponibles en termes de fonctionnalité, de performance, de coût, de restrictions et d'opportunités pour sélectionner les outils qui conviennent le mieux à nos besoins et à nos objectifs créatifs. Au départ, j'étais réticent quant à l'utilisation de la suite Adobe car je pensais qu'elle limitait mon autonomie en tant qu'artiste. Cependant, au cours de mes discussions, j'ai appris à mieux comprendre les avantages potentiels de cette suite de logiciels. L'utilisation de la suite Adobe peut offrir des gains considérables en termes de productivité et de facilité de partage, mais il est important de considérer les implications de cette utilisation en termes de perte d'indépendance et de liberté. En utilisant des outils libres et open source, nous pouvons reprendre le contrôle de notre processus de création et partager facilement nos connaissances avec les autres. Cela nous permet de créer des œuvres uniques et originales, tout en contribuant à la croissance de la communauté des créateurs. Nous pouvons également nous assurer que nos données et nos idées restent sous notre contrôle plutôt que d'être exploitées à des fins commerciales. D'un autre côté, obtenir cette indépendance signifie perdre cette facilité et prendre plus de temps. Les deux vont de pair et c'est à nous de choisir quelle solution convient le mieux à nos besoins. Cela m'a conduit à réfléchir aux alternatives et aux conséquences de mes choix en matière de logiciels, et à prendre en compte les avantages et les inconvénients de chaque option pour choisir la solution qui convient le mieux à mes besoins. Il faut cependant considérer les avantages et les inconvénients des différentes options disponibles afin de choisir un logiciel libre ou propriétaire pour notre utilisation professionnelle ou personnelle. Il est important de prendre en compte les implications éthiques, juridiques et technologiques de chaque option pour garantir que nous utilisons des outils qui respectent nos principes et nos valeurs et qui soutiennent notre liberté et notre indépendance en tant que créateurs, Il est crucial de comprendre l'importance de prendre le contrôle de nos outils de création plutôt que de subir leur influence. Cela permet de maîtriser les outils utilisés pour la création artistique, de les adapter à nos besoins et à notre style créatif et de maximiser notre liberté créative. Cette prise de conscience a eu un impact significatif sur ma propre pratique artistique en influençant ma manière de produire des œuvres et de les partager avec les autres. Il est important de continuer à explorer les différentes options disponibles et de sélectionner celles qui conviennent le mieux à nos besoins pour maximiser notre créativité. Les logiciels propriétaires ou fermés ont tendance à restreindre notre liberté d'utilisation des services numériques en imposant des restrictions et des limites sur les utilisations possibles ainsi qu'en limitant notre capacité à les personnaliser et à les adapter à nos besoins spécifiques. Cela peut également avoir un impact négatif sur notre liberté créative en nous imposant des limites sur les possibilités créatives et en restreignant notre capacité à prendre le contrôle de notre processus créatif. A l'inverse, les logiciels libres et open source offrent une plus grande liberté créative en permettant d'utiliser, de modifier et de distribuer librement les outils numériques et en donnant la possibilité de reprendre le contrôle de notre processus de création. L'utilisation de code permet une plus grande flexibilité en permettant de partir d'une base vierge et de laisser place à l'expérimentation et à la découverte, plutôt que d'être limité par les paramètres prédéfinis et les orientations imposées par les logiciels propriétaires. Cela permet également une meilleure compréhension de la fonctionnalité des outils utilisés et une plus grande autonomie dans la création artistique, en évitant d'être subordonné aux volontés des développeurs des logiciels propriétaires. Il est également important de considérer la dimension communautaire de la création artistique en favorisant l'entraide et le partage des connaissances au sein de la communauté des créateurs. Cela permet de dépasser une vision purement individualiste et concurrentielle de la création en favorisant l'échange et la coopération entre les différents acteurs de la communauté. En utilisant des logiciels propriétaires tels que Glyph pour la création de polices de caractères, il est possible de partager les fichiers finaux de manière libre et ouverte pour contribuer à la croissance de la communauté et à la promotion de la création libre. En utilisant des stratégies de partage libre et open source pour diffuser nos projets, nous pouvons non seulement reprendre le contrôle de notre processus créatif, mais également faciliter la transmission de nos connaissances à d'autres créateurs. Cela permet également de créer des œuvres qui ont une valeur sociale et culturelle en contribuant à la croissance et à la vitalité de la communauté créative. En utilisant des licences libres et open source pour mieux protéger nos travaux, nous pouvons également garantir que nos idées et nos créations restent sous notre contrôle et ne sont pas utilisées à des fins commerciales sans notre consentement. Enfin, et ce seront mes derniers mots, il est important de souligner que le choix des outils de création est un aspect fondamental de notre liberté artistique et notre indépendance en tant que créateur. Il est crucial de considérer des alternatives open source et de prendre le contrôle de nos outils pour pouvoir créer des œuvres uniques et originales. Comme l'a exprimé Virgil Hableau, le monde n'est pas blanc ou noir, il est off-white. Il n'y a pas de solution parfaite, mais plutôt des options qui peuvent s'adapter à nos besoins et qui peuvent être utilisées à notre avantage si on sait comment les utiliser. C'est pour cela qu'il est important de continuer à explorer les différentes options disponibles et de sélectionner celles qui conviennent le mieux à nos besoins pour maximiser notre liberté créative et notre indépendance en tant que créateur. C'était donc la fin de ce mémoire, Graphisme Alternatif, mais pas la fin de cet épisode, car j'aimerais procéder au remerciement, car je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce mémoire. Je suis particulièrement en reconnaissant envers celles et ceux qui ont pris le temps de discuter avec moi et de m'enseigner de nombreuses connaissances. Je remercie Geeks the Edge pour les échanges que nous avons eus en anglais, malgré mon niveau approximatif de la langue. Je remercie Benjamin Dumont pour les discussions sur l'affect et les logiciels, ainsi que pour m'avoir informé de l'existence d'une communauté de graphistes libristes. Je tiens à remercier également Camille Bussuel pour m'avoir éclairé sur mes questions. Je remercie le collectif Luz pour m'avoir causé des petites frayeurs en constatant que leur site était actif qu'un jour sur deux. Je remercie Étienne Ozeray pour son mémoire sur le graphisme libre, écrit il y a dix ans, qui m'a aidé à travers sa bibliographie même si beaucoup de liens étaient obsolètes. Je suis également reconnaissant envers Aaron Swartz pour son engagement à rendre de nombreuses choses plus libres. Je remercie Edward Snowden pour son implication dans la divulgation de la surveillance et Julian Assange pour son dévouement au partage d'informations sensibles, en espérant sa libération. Je suis également reconnaissant envers Richard Stallman pour son rôle dans la fondation du mouvement libre. Je remercie Velvetine et Bye Bye Minari pour avoir partagé leur police de caractère. Je remercie Framasoft, l'association, pour leur combat pour la libération des internautes. Je remercie Micode, le youtubeur, et son émission Underscore, qui m'ont été d'une grande aide. Je remercie euh, principalement Adobe, sans qui je ne me poserais pas ce genre de questions, mais je suis désolé pour toutes les versions piratées. Enfin, je remercie ma communauté Twitter, sans qui je n'aurais pas vu beaucoup d'informations retweetées, en particulier ceux qui ont réagi à mes publications telles que La Soigance, Spirit, Eden, Slayert, Nourlalouz, Maya, Pilate Princesse et tous ceux qui partagent et pensent aux autres. Merci.